Salut salut, ici Plaisir Keto, ici du bon aujourd'hui je fais une vidéo très très courte en fait, c'est juste pour souligner cet heureux événement, la gradation de ma fille Amy, donc qui a fini son secondaire et qui s'en va pour l'université. Je suis très très fière d'elle et aujourd'hui, en fait, je voudrais juste souligner ça, partager un peu ce moment avec vous. Ça a eu lieu en fin juin dernier, il y a un petit montage, vous allez voir, et puis vous allez aussi voir ce que nous avons mangé le soir. C'était tout simple La gradation est tombée un jour de la semaine, donc on n'a pas fait grand chose, on s'est juste offert un petit dîner à la maison. Je lui avais demandé ce qu'elle voulait manger et elle m'a dit qu'elle veut le plantain tapé-tapé. <rire> le plantain tapé-tapé, en fait c'est juste du plantain frit que l'on aplati et on frit dans l'huile et donc c'était tout simple, on l'a fait avec du steak et de la salade donc euh, c'était tout simple et on s'est offert un resto le, le week-end qui suivait donc elle a pu <rire> célébrer en grand ce jour-là, mais en tout cas c'était <rire> tout simple, c'est ça merci d'avoir regardé cette je vidéo merci de vous abonner à cette chaîne de partager nos bons moments et on se retrouve la prochaine fois à bientôt, bye bye